Nous avons rassemblé ici des professeurs de la faculté de pharmacie, des techniciens de l'IRD, une petite start-up et nous allons essayer d'apporter notre expertise aussi bien dans le champ de l'extraction de produits à haute valeur ajoutée dans les criquets, mais aussi dans le champ de la production des criquets, puisque on va tenter de collaborer dans la mise au point de capteurs qui vont permettre aux éleveurs de suivre en temps réel les conditions idéales pour l'élevage des grillons. Alors, élever des grillons ça a beaucoup d'intérêt d'un point de vue nutritif déjà. Les grillons sont très riches en protéines, sont très riches en éléments nutritifs très intéressants, le tout pour une production qui requiert très peu de ressources comparé à la viande par exemple. On va dire que le process de base est extrêmement simple dans le sens où euh, il faut simplement s'assurer que les grillons aient en permanence à manger, à boire. Et idéalement pour avoir des bons rendements, une température et une humidité euh, à des niveaux euh, relativement stables, des conditions autour d'une trentaine de degrés, avec une bonne humidité aussi. On peut produire à partir des grillons euh, un produit qui s'appelle le chitosan. C'est un produit à haute valeur ajoutée selon sa pureté. La faculté de pharmacie peut nous dire la qualité du chitosan que l'on peut tirer du grillon, la façon dont on peut l'extraire, de chiffrer la production et de pouvoir décider donc si nous pouvons investir dans cette production. I will develop the green methods for extract of uh, chitosan from cricket. So, for example, uh, enzymatic method and also I will use super methods for extract of chitosan from cricket sample. Uh, we have to control the quality of product pour connaître la qualité et la qualité de KITO-SAN. C'est très really intéressant parce que uh, si nous travaillons avec uh, les entreprises privées, nous uh, devons améliorer notre activité à la Faculté de Pharmacie. Si nous travaillons ensemble, j'ai l'expérience, et uh, mon expérience sera transférée à nos étudiants. Notre activité demande un monitoring constant de la température et de l'humidité des boîtes ou des boxes dans lesquelles on fait l'élevage et donc pour nous euh, c'est indispensable de travailler avec des capteurs et de développer peut-être des applications à ce niveau-là. Just yes, like we measure the sensor that collect the data information like temperature, humidity, directly connected. We can setting every minute, we can setting every 10 minutes and then. On we, we on fait de l'insecte ici qui est de l'insecte bio qui nous permet d'avoir un impact positif et non pas un impact négatif sur la nature.